Il y a un mois, j'ai décidé de faire la grève de la parole pour le climat. C'est une idée qui m'est venue de Suède et plus précisément de Greta Thunberg quand elle a proposé de faire la grève de l'école tous les vendredis. Lorsque j'ai découvert son combat, ça a été l'un des plus grands chocs de ma vie. En une seule vidéo, elle m'a permis de comprendre que je pouvais moi aussi faire quelque chose. Elle s'est assise devant le parlement suédois et a lancé un appel à tous les jeunes. Beaucoup d'enfants et d'adolescents l'ont suivi et j'ai longtemps hésité à en faire de même. Mais finalement, en prenant le temps d'y réfléchir, j'ai décidé de ne pas participer à cette grève sous cette forme-là. Une des raisons de ce choix est que, en Suisse, la grève n'est pas la première chose à laquelle nous pensons pour faire passer nos idées. La deuxième raison est que je voulais entreprendre quelque chose qui puisse faire bouger les autorités mais en continuant d'aller à l'école. Greta, ayant essuyé beaucoup de critiques dues à son absence en classe, j'ai décidé de suivre les cours en faisant une autre forme de grève. Personne ne devait pouvoir me reprocher d'être absente. Un jeudi matin, je suis allée trouver mes professeurs pour leur expliquer tour à tour que je ne parlerai pas de toute la journée du lendemain, ni avec eux, ni durant les cours, ni avec mes camarades. J'avais prévu ma petite pancarte à accrocher autour de mon cou pour leur rappeler que je faisais grève pour le climat. Je n'avais pas d'inquiétude. Je savais que je n'aurais aucun mal à tenir ma langue. La grève du silence me plaisait drôlement. Imaginez, une salle de classe silencieuse, une cour de récréation sans bruit. En plus, personne ne pourrait rien nous reprocher puisque nous serions assis, en classe, Bien attentif. Vous aussi, vous pouvez faire réagir vos parents, vos professeurs. Il suffit de lancer la grève du silence dans votre école. Ça a marché pour moi. Pourquoi pas pour vous Et dans tous les cas, merci si vous partagez cette vidéo. Nous avons besoin de toute l'humanité pour changer le monde. Elle s'est assise devant le Parlement suédois et a lancé un appel à tous les jeunes. <rire> non, a... En une seule vidéo, elle m'a permis de comprendre que. <rire> mais attends, mais. Mais finalement, en prenant le temps d'y réfléchir. Attends, attends, on devait une banque vraie.